Eh bien bonjour YouTube, bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui on va parler un petit peu de budget, budget de l'État, les fameuses crises budgétaires et monétaires de, de, de la planète. Et euh, d'après une étude, j'ai noté pas mal de choses et on va en parler. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer dans notre pays D'abord pour comprendre ce qui va se passer dans notre pays et pour peut-être peut mieux expliquer euh, ce qui va se passer sur le plan économique... Euh, Intéressons-nous déjà un petit peu à ce qui s'est passé euh, pendant ces 70 dernières années. On va en parler. Tout d'abord, sur le plan budgétaire, hein, je parle. Hein. Tout d'abord, je, je pense qu'il va y avoir une cessation totale des aides de l'État. Et, euh, et tout ça d'une manière exponentielle, avec une décroissance économique. Ça va être le début d'une crise euh, économique dont les effets vont être assez importants. L les endettements des États... Ça, c'est euh, inévitable. Une diminution de l'accroissement de la masse monétaire. Ça, c'est important, je vais l'expliquer. Une diminution aussi des, euh, comment des flux monétaires qui va s'effondrer, lui, au fil des mois. Alors, il y a une équation économique qu on connaît, que certains connaîtront, V égale PQ. Alors, V égale PQ, en fait, euh, ça parle de la vitesse de la masse monétaire. Il faut savoir que la vitesse de la masse monétaire est plus importante, a plus de, de conséquences que la masse elle-même. C'est important sur le plan économique de le souligner. En zone euro, en tout cas, l'exponentialité de cette masse monétaire de 1980 à aujourd'hui, elle a un graphique. Cette évolution, ce taux, ce taux en fait, à partir de 1980, on avait à peu près un taux, de PIB à 60%, voilà. et à partir de, de cette date-là, on a commencé à avoir une... Une croissance. Alors elle décolle en 2005. En 2005, elle décolle. C'est une espèce d'évolution lente de cette masse. Elle est lente, c'est pourquoi Parce que c'est en fait, c'est en fonction de la, de la vie économique du pays, d'accord, de, de la croissance économique. Il y a eu une injection de la monnaie importante en septembre 2001, donc pour le 11 septembre, rappelez-vous. Le 11 septembre, je n'ai pas la peine de souligner, vous savez tous de quoi je veux parler. Euh, une évolution modérée de cette croissance et à partir à peu près de 2007 à 2008, on a eu une, une crise qui s'appelle la crise de surprise. Décollage de la masse monétaire, le PIB toujours à 60% de dette. Hein. C'est un taux qui est euh, en 2020 la crise du Covid et là ça a été encore pire. Donc là on a, on a eu vraiment le, le paroxysme de, de, de la crise avec autant de masse monétaire sur 8 mois finalement, qu'il y a eu en 20 ans. Ce qui pourrait conduire, en fait, à une hyperinflation, comme il y a eu, par exemple, en Argentine ou au Venezuela, on a des phénomènes d'hyperinflation. Et donc, on risquerait de voir les mêmes choses en France. Enfin, dans la zone euro. Un accroissement qui n'est pas durable, faut le souligner. Si vous voulez, le problème n'est pas la masse, comme je disais, mais la vitesse de masse monétaire, qui, elle, est en chute. Parce que si vous voulez, regardez... Pour bien imaginer bien comprendre le truc, c'est que moins vous avez de flux, c'est-à-dire j'achète, je, je, je vais chez le marchand, j'achète un truc, je donne mes 20 euros, lui il va les donner à quelqu'un d'autre, etc. Plus ce flux est, euh, est finalement ralenti, plus la vitesse de la circulation de la monnaie est donc dégressive. Et ça c'est très mauvais pour un pays. Tout ça pour dire qu'en fait, l'effondrement de la vitesse de la circulation euh, due à la diminution de la, des transactions économiques. La France a eu un taux de croissance, un taux de croissance négatif, euh, donc ce qu'on ce que, ce qu appelle la récession, depuis les années 50. Mais comme, on, comme le négatif n'existe pas, on appelle ça une récession. À cause de quoi À cause des crises qu'on a eues depuis. La première récession qu'il y a eu, c'est le choc pétrolier. Le choc pétrolier qui a eu lieu dans les années 70 à 75, avec plusieurs trimestres de récession. Pour ceux, les plus anciens, peut-être, vont s'en rappeler. Après, il y a eu les années 95, où là, il y a eu une autre récession. Donc là, c'est les jupettes, vous vous rappelez les jupettes et puis les baladurettes, Vous voyez, euh, les jupettes pour la jupée et baladurettes Balladure, euh, pour baladure. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont essayé de relancer en fait le marché automobile à cette époque-là pour rebondir sur euh, un crash immobilier en fait, Il y a un gros crash immobilier dans les années 90 et c'était pour justement relancer ça, pour pallier à ce crash qui a eu lieu en 90. Il y a eu la crise de 2008 qui a été assez importante la crise liée au Covid, qui elle aussi est très importante. Donc euh, depuis 2008 jusqu'à maintenant, la crise n'a euh, pas diminué, elle a augmenté. Elle, a, elle est devenue de plus en plus importante. Donc euh, qu'est-ce qu'on risque en réalité hein C'est de voir des faillites, donc des dettes, l'effondrement monétaire. Parce que si vous voulez, euh, les aides dites solidarité, les aides de solidarité, donc ça comprend le RSA, la SS, la Sécu, les retraites, et puis aussi euh, les primes qui sont données à, aux gens, euh, elles vont cesser d'être donné ces aides. L'État, bah, si vous voulez, l'État, lui, ce qu'il va faire, enfin le, le gouvernement, quand je dis l'État, mais c'est le gouvernement, lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va privilégier plus les grosses entreprises. Enfin, je vais, je vais m'expliquer, j'y viens. Souvenez-vous quand Macron, les déclarations de Macron, quand il disait euh, qu'il allait prendre des mesures euh, qui va le rendre impopulaire, vous vous rappelez de ça et qui risquerait d'ailleurs d'altérer son éligibilité en 2022. Et bien en fait, ça, ça parlait de ces mesures-là. Et ces mesures, c'est quoi Il ne favorisera plus les petites entreprises, il va les laisser tomber ces, ces entreprises. Elles vont être mises mis de côté, vous voyez, au détriment euh, de quoi ben En fait, elles seront plus soutenues financièrement par l'État, par parce qu'il va falloir euh, à un moment donné retrouver, retrouver l'argent et arrêter d'aider. Voilà, donc ça passera par là aussi. C'est là que ça va être compliqué, c'est justement à cause de ça que la vitesse de la masse monétaire va être altérée. Alors lui il va favoriser en fait quoi eh ben, Les grandes entreprises, mais pas... Les grandes entreprises CAC 40, pas du tout. Ça sera les entreprises, les ETI, si vous voulez, les ETI. Donc, par exemple, Air France ou les entreprises qui sont en relation avec l'armée, des entreprises dites nécessaires pour pour la France, pour la sécurité de, de, du pays. Enfin, des entreprises, des grosses entreprises dans les annexes. Par exemple, fournisseur Air France euh, et puis etc. Oui. Donc on va avoir des États qui seront fragilisés en manque de budget, avec un, un endettement à 120%, il faut le rappeler, les endettements de 120% sur le PIB, hein, d'accord Les banques centrales, elles, qui impriment des fausses monnaies, eh ben, euh, elles aussi vont être affectées, elles vont se retrouver euh, en manque de munitions monétaires, et peut-être euh, une revalorisation des taux d'intérêt qui seront à la baisse, 5%, 10%. pour Pourquoi Pour éroder simplement la dette, tout simplement. Alors en conclusion, parce que je ne vais pas faire long, sur le plan budgétaire et monétaire, pour synthétiser ce que je dit, on aura une crise économique et budgétaire inévitable. C'est une équation, hein c'est logique un alourdissement fiscal inévitable un risque de crise qui va durer donc cette crise budgétaire économique et monétaire je pense en tout cas si je vois pas comment euh Comment on pourra, euh, si ce n'est que saigner le peuple aux quatre veines pour euh, essayer de redresser la barre Parce que tout cet argent, toutes ces aides de l'État, toutes, toutes ces primes, euh, toutes cette, ces actions solidaires, hein, ok euh, Il va falloir, c'est pas, c'est on pourrait ne pas le rembourser, mais ça impacte euh, sensiblement l'économie euh, du pays. Donc, euh, et une décision donc politique qui sera certainement euh, radicale et qui n'iront pas dans le sens euh, eh ben, du peuple. Voilà, voilà ce que je, ce que je voulais dire sur euh, sur le pays hein, en ce qui concerne l'économie du pays. Sur le plan économique et budgétaire, je pense pas qu'il y aura des gros miracles. Je pense, à mon avis, que ça sera pire. Le, le gouvernement va essayer de prendre des décisions, comme l'avait euh, dit Macron, pour euh, justement pour rattraper euh, cette crise qu'on a eue, parce qu'à cause du Covid, hein, vous savez, je vous l'ai expliqué, euh, les, dépenses de, les dépenses, la fabrication de la monnaie, etc., il y a eu trop, beaucoup trop d'argent qui ont été euh, injectés, et cet argent-là, euh, eh ben, il, va, il va manquer, il va manquer, et il faut le récupérer. Ça, voilà, et il bon, y en a qui vont dire que le gouvernement, les banques fabriquent, pardon, des, de, la, de, de, de la monnaie, oui, de la fausse monnaie. Mais je ne vais pas euh, épiloguer là-dessus. Euh, c'est un, un autre débat et il faut que j'étudie mon sujet parce que là, il y a des choses à dire. Que je prévois. Mais c'est pas moi qui le prévois, personnellement, mais moi je vous. Je me suis basé sur une étude, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai fait ma, ma sauce, mais je me suis basé sur une étude euh, qui tient la route. Et donc, euh, j'ai pris des éléments euh, sur la situation euh, de ce qui s'est passé depuis euh, de, sur le plan économique. J'ai lu tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on avait. Euh, euh, un accroissement qui était négatif depuis depuis de nombreuses années. Et ça, c'est et ça c'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. voilà donc D'où le, les 120% de la dette, ok de l'endettement. Bon, bah c'est tout. Je crois que j'en ai terminé avec, euh, avec ça. Je vous retrouve euh, assez vite pour une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis à très, à très vite, à très bientôt. Salut, à bientôt.